Don't ask shit! Thank okay. you. mon les nous on nous sommes maintenant à l'air du réveil. Sois aussi à l'heure du réveil national. Oui! Aïe, aïe, aïe, il faut te aïe, aïe, on plusieurs signes. Des points intellectuels à réveiller. C'est-à-dire l'intellectualisme voile intellectualisme dans le descendre, voile spirituel la monter. Amen. Ah. Amen. Ah. Amen. Parce qu'on dit souvent l'évangile est pour les babas, pour les ignorants. Ce sont des illettrés qui font l'évangile. Okay. Est-ce que des gens fait là, hein Amen. On a l'accoutumé de dire, l'évangile c'est pour les ignorants, pour les malhevés, pour les illettrés. <rire> Oui, ça s'appelle l'objectif particulier. Mais l'objectif général est pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont mal pris. Louia! Les malheureux sont plus faciles. Aïe, aïe, aïe. Les malheureux. Les malheureux sont plus faciles. Les malheureux n'ont pas assez d'occupation. Les illettrés n'ont pas assez de capacité intellectuelle pour réfléchir, pour analyser. Tout à côté. Comment vous avez de la? Comment vous avez de la? C'est peut-être ça, malheureux, vous venez de l'évangile. L'évangile, recevoir l'évangile, plus facile. Alléluia! Alléluia. Dans l'église, nous avons un système colonial. Comme dans l'église, les pasteurs ont colonisés intellectuellement fidèles pour ne pas développer. Amen. Yes. Amen. Ah, l'église. Les pasteurs baptistes, les pasteurs pentecôtistes les pasteurs qui sont dans le monde, ils ont colonisé intellectuellement. Fidèles pour ne pas, pas développer académiquement, intellectuellement, pour qu'à faire richesse sur les imbéciles. Ah. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes là Et chaque doigt-là, en deux portes étroites, des systèmes sans tout. Je suis en déporte-toi des systèmes du système, ça tout, puis mon calé. Donc lorsque nous arrivons dans le contexte, pour ait un ingénieur à l'évangile à 100%, c'est un signe de réveil. l'évangile là, 100% C'était signe de réveil, il y a des diplomates qui étudient la diplomatie, la science politique, science madame, science de magouille excusez-moi, science de bluffer, Ou embrasser politique, ou embrasser l'évangile, ça. Ah, comme ça doit, c'est le signe du réveil. <rire> Logado, ouais. Homme de loi, avocat, sérieux militant. Embrasser l'évangile, ça. Ah Alors, il n'est pas question des illiterés. Ici, il n'est pas question des illiterés. On met Vini Tout le monde n'est pas de côté. Vini pour. Vous besoin de gros site pour ici. Et puis, vous avez besoin de têtes pédées. Vous ne Alléluia. On besoin de gros site, gros pour venir ici. Ici, nous ne pouvons pas lever l'homme, c'est si Jésus si nous lever. Nous pas fait culte des hommes, nous fait culte de Jésus-Christ. On dit maintenant. En premier signe, nous avons fait ça. Nous avons continué dans la semaine, nous avons continué dans la période. De Dieu. Pour nous avons fait un signe qu'on a nous sous intellectuels. L'évangile poules, l'évangile là, des là, des cadres comme vous, nous arrivons à côté, nous baissons tête, non Devant l'évangile là, son signe du réveil. Jean-Musicien magouillé. Oh, sois monsieur comme un musicien jusqu'à présent pour vous, vous ménage. 20 ans, pas 20 ans. Hein? Il va grandir l'âge. Soit monsieur a moyen de basse là. Il a pas grand petit ménage sur le côté. Pour le monsieur, pas combien de temps ici En hein? 2013. En 2013, combien de fois m'a couché Zéro. Mais le verre, attendez. Jean-Michel chez mafia. Ça, sont signes Combien de temps y a ici Il y a 7 ans. Combien de temps il y a ici 8 ans. 8 ans. ans. Combien de femmes nous coucher pas pour nous 0. Oui, oui. oui, oui. de... oui, oui. On nous dit ça, pas 7. Il y plusieurs toujours. Combien de temps il y a Ça là Combien de temps il y a 23 ans, papa. 23 ans. A ans. de madame, vous combien 23 ans. 23 ans. 23 ans. 23 papa. Ça va passer. Ça Ça